Le dire, tu peux le dire, Jean-Mi. Comme à l'ancienne. Les vieux n'ont peur de rien. Ah bah ben, si tu peux le dire plus fort. Hein. Dans la descente éclairée, là, attention. Hein. Ah, faut que tu te rapproches de la lumière, on ne voit pas bien. Hein. Allez, ah, oui. je suis de la lumière. Mais tu Ça se en bas. Oui, c'est Ah ben bah, écoute, on est parti pour la visite. Hein. Ouais, il attend là depuis longtemps lui. Hein. 747. Ouais. Ouais. Ça frotte un peu. En faudrait que tu demandes à tes copains de de, de gratter hein. Bah ben ouais, parce que quand même Déjà, faut qu'on pense à, à remonter. Allez, vas-y, essaye de le mettre. Ah, c'est une chose. Ah ouais.